Participez aux réunions de conseil pour donner votre opinion sur l'évolution de votre municipalité. Participez aux élections municipales en votant pour les candidats qui représentent le mieux vos valeurs et préoccupations. Proposez des idées pour améliorer votre communauté. Contribuez à des projets bénévoles le locaux pour aider à renforcer les liens communautaires et améliorer la qualité de votre euh, municipalité.